Ça y est, c'est parti, attention, ce soir vidéo, enfin je sais pas si c'est le soir, au moment où je vais la diffuser, ce soir pour toi, une vidéo sponsorisée par la durée, la durée des macarons qui vont bien, la durée des macarons qui sont bons, allez, on débrief quel épisode Le 4, hein, c'est ça Le 4, ouais, le 4. Euh, bah moi c'est très simple, j'ai pas envie d'en parler, voilà, pour moi c'est de la merde. Donc je vous laisse la parole. <rire> c'est très bien comme ça. On fait comme ça. Hein on est en mode libre. un euh, roue libre, roue libre. Voilà. Allez, très rapidement on retourne on retourne sur comment elle s'appelle la, la planète là, euh, Disney. Nevaro. Nevaro. Nevaro. Donc, Nevaro est transformé en parc Disney, hein, où tout le monde, il est heureux, tout le monde, il est gentil. Euh, il arrive, bien entendu, il n'y a, a absolument aucune surprise hein, qui tombe en panne pendant son voyage. Ça, tout le monde s'y attendait. Tout le monde le savait. Euh, il n'y a, a aucune surprise. Voilà. Donc, il va sur Nevaro parce qu'il ne fallait pas que l'histoire avance de trop, même si Nicolas va nous dire qu'elle a beaucoup avancé. Et pour changer, il va arriver et il va vouloir faire réparer son vaisseau. Vaisseau. Qui d'ailleurs va être réparé en à peu près 4 heures Il va sortir tout neuf en 4 heures Mais il n'y a pas de problème euh, Tout se passe bien Bien entendu il y a un mec euh, qui se retourne d'un air très méchant Parce qu'il va poser un, un, un détecteur sur, sur, sur le vaisseau Mais on n'est pas censé le savoir C'est censé être un cliffhanger On ne sait pas que le mec va être un méchant dans la réparation du vaisseau Il va poser un mouchard oh, On s'y attendait pas Bref c'est pas grave Donc il retrouve euh, le black et puis la baleine là euh, comment elle s'appelle la baleine? Cara euh, D'ailleurs, j'ai entendu qu'elle allait euh, peut-être euh, passer pour d'autres films. Jouer jouer un film un spécial un spécial sur les huttes. Donc elle prépare son rôle en fait en ce moment, je pense. Euh, et donc, bah, évidemment, il <rire> n'y a plus rien. Il a plus rien. Et donc évidemment, bah, évidemment, Disney a un hein, message pour toi. Disney a un message pour toi. Dans la vie, si tu veux quelque chose, il faut donner quelque chose d'autre en échange rien n'est gratuit, donc si je te répare ton vaisseau, ben ça tombe bien ma gueule que tu passes dans le coin là, <rire> hé hey, ma gueule, tu sais quoi, on t'attendait depuis trois semaines quand même, non parce qu'on a une base à, à détruire, et puis bon non, bah, non, non. Comme on a... Plus parce il a sa barbe blanche maintenant, ouais, ah, il a non, pris euh, ben... je sais pas combien d'années, enfin voilà, donc en gros il a décidé, que... enfin eux, eux, eux ils avaient décidé d'attendre, hein. donc tous les matins il devait arriver sous le portique, puis attendre que le mec y vienne, et puis là, ça tombe bien, ma gueule, il est arrivé, hey, « Eh ma gueule, tu sais quoi Je te répare ton vaisseau, puis toi t'attaques la base. » Parce qu'en fait, dans l'épisode 1 de la saison 2, eh ben, en fait, je te donne ton armure et puis en échange, tu me tues mon dragon. Dans l'épisode 2, ben, euh, je te dis où c'est que tu vas trouver des mandaloriens puis tu transportes la grenouille. Dans l'épisode 3, eh ben, je te dis où c'est qu'elle est, qu est Asoka, mais en échange eh ben, euh, on, on attaque le Gozanti. Et dans l'épisode 4, eh ben, je te répare ton vaisseau, mais toi, bah, tu me niques la, la, la, la base. Les Stormtroopers, je pense que c'est la troupe d'élite la plus ridicule et stupide de l'univers. D'ailleurs, on se demande comment ont réussi à conquérir l'univers, puisqu'il suffit de faire une pichenette dessus pour qu clams, Là où entend Je pense qu'il y a braderie hein, dans cet épisode. Hein, c'est au kilo, le, le Stormtrooper. <rire> N'inquiète pas, j'ai bientôt fini. Hein. Euh, le Stormtrooper, euh, d'ailleurs, se fait toucher par je ne sais combien de dizaines de lasers. Il n'y a pas une impact dessus. Pas une impact. Aucun. Ils sont blancs vanish express. Hein, il tombe, Redmore, Vanish express, il n'y a pas d'impact. Euh, les, hein, les motards sont merveilleux, il hein, n'y a pas plus con qu'un pilote de, de, de, de moto. Déjà les mecs sont pas foutus de prendre une pente euh, sans se casser la gueule. Et puis euh, le gars s'est dit, tiens il y a un canyon, il y a un gros camion de l'agence touriste au milieu, je vais passer sur le côté pour faire exprès, pour me faire écraser. C'était absolument pas attendu, on ne s'y attendait pas. Et alors, plus con qu'un pilote de moto, c'est les pilotes de taille, puisqu'on apprend qu'avec un petit, une petite camionnette, euh, tu peux te défaire de 4 chasseurs taille, les amis. 4 chasseurs taille. 3, 3, 4, j'en sais rien. 4, 3, j'en ai rien à foutre. Ils sont dans un canyon, il y a juste à tirer au milieu, ils n'arrivent pas à Et les avoir. Quatre. À se demander, 4, on est bien d'accord, à se demander. Comment l'Empire a pu à un moment mettre la main sur la galaxie C'est absurde. Alors c'est joli, c'est un très bel épisode, il est très joli. Oui, il y a une révélation, mes couilles, dont on va vous parler très bien, Nicolas, sur euh, les clones. Mais une fois de plus, pour la quatrième fois consécutive, on a exactement le même scénario qui tiendrait sur ce mouchoir qui me permet de faire mes brossages sur, oui, je vous emmerde, mes figurines de Warhammer 40K. Et voilà, j'ai fini de parler. Allez-y, fantasmez Bon, je pense que pour continuer dans cette ambiance sud-américaine, il faut laisser la La parole à qui À Kevin Ah oui. Allez, vas-y Kevin. Bon, je, je continue après ce, ce magnifique épisode. Oui, ouais, bah si. vas-y. Magnifique... Bah, écoute, euh, oui, entre euh, des scènes de remplissage, Bébé Yoda, <rire> bravo, champion. Ah oui, je... ah, merci, merci Kevin. Hein. Quand on ne sait pas quoi faire de Bébé Yoda, on le pose quelque part et on vient le rechercher à la fin de l'épisode. Bébé Yoda quand même, mécanicien dans l'âme. Ils vont au fin fond du vaisseau et on lui demande de réparer un truc. Alors, bien sûr, vu qu'il est con comme une pointe, eh ben, il n'arrive pas à réparer et c'est à cause de lui qu'on est obligé de retourner sur cette planète. Oh merde! Pas de bol, Paul! Bon. Oh, c'est n'importe quoi. Bon. Alors, non, je vais dire les trucs pas trop mal. Enfin, moi, je veux que que j'ai bien aimé, ça aura pas passé, sinon on y ouais, est encore. vas Ouais, ça. ouais ça, ça devient embarrassant quand même. Ouais, ouais, voilà. <rire> pour une fois, quand même, on a une scène d'action sans euh, sans Mando. Pour une fois, on voit les autres. Parce que moi perso, je commençais à en avoir marre en fait que ça soit toujours lui en fait. Mm. On voyait que lui, il euh, était toujours tout seul quoi. C'est ça qui était chiant. Mm. Donc pour une fois là, il n'est pas là parce mm. qu'il est il est parti chercher euh, protéger euh, bébé Yoda puis en même temps récupérer son vaisseau, voilà. Mm. C'est un peu un retour à la Han Solo dans l'épisode 4, mais oui, ok. Ah, voilà. D'ailleurs, la tranchée, l'histoire de la tranchée, c'est un effet. Regarde la tranchée, Luke Skywalker, il a des soucis. Et à un moment, il y a le Faucon qui vient le sauver. Les chasseurs taille, la tranchée, originalité. Ça vous rappelle quelque chose, ça vous rappelle quelque chose Non, donc. non, mais originalité, originalité, les gars. Et euh, les, allez, on va dire les, les 40 secondes de baston entre vaisseaux, euh, voilà. Ouais, non, non, l'épisode est beau, il est propre, hein, c'est nickel, c'est chouette, même l'explosion de la base est belle. Voilà, mais euh, bon, sinon, euh, puis, ouais, là, vite fait, euh, ça, ça avance un petit peu, mais bon, moi, je trouve ça trop court, quoi, c'est un peu... Bon, ça avance avec les clones, quoi, l'histoire des machins dans les éprouvettes. Alors, après, là, on discutait avec Nico, où on... moi, je pense qu'à la fin, c'est peut-être des droïdes de combat, et euh, Nico pense plus que c'est des... Des, justement des, des clones, des expériences qu'il a mis dans des armures, le, le brave Ouais, junior. moi je pense que c'est des troupes d'élite, ouais. Genre, euh, genre, euh, genre, méga trooper Mais bon, est-ce que c'est des robots, est-ce que c'est des clones modifiés C'est, des... waouh, c'est le truc, quoi. Voilà, et eh bien merci beaucoup, euh, bonne soirée à tous, et en attendant, je vous souhaite <rire> de surtout de bon jets parce qu'il n'y a que ça pour Allez, à les un d'en face. ça m'a fait ciao. plaisir de venir. <rire> Non, allez... Euh, les... Bon, Nico, il faut qu'on prenne la main sur ce c'est n'importe quoi, là. <rire> alors, alors... Tu, commences, tu commences ou j'y vais Non, moi Allez-y, bah. allez allez-y, les gars, allez-y. Je... Ben, bah, vas-y, oui. Ouais, ouais j'y vais, et puis tu, tu mettras la, la cerise sur, sur le dessert à la fin. <rire> ouais. Bah écoute, moi, euh, ça, ça a commencé... Euh, J'ai ai bien aimé la scène d'intro avec euh, Cara Dune et Sabaston contre les Aqualiches. -les, les aqua j'ai trouvé ça plutôt réussi, et après, effectivement, j'ai commencé je à m'ennuyer. pas un bon, hein, pendant ce temps-là. Hein. Ouais, vas-y, vas-y, oh. vas-y, 40K, il <rire> y a du boulot, hein. Euh... <rire> <rire> <rire> Donc, ouais, j'ai bien... Après, j'ai commencé à m'ennuyer parce que effectivement ah. j'ai pas trouvé ça très bien joué. Ouais. Je trouvais pas que c'était très bien joué, puis ah. je savais pas trop où ils allaient. Je me suis dit, effectivement, c'est l'épisode filler qu'on attendait avant le prochain épisode réalisé par Philonie. Et là il euh, y, y a eu deux, trois petites choses qui m'ont plu, et effectivement, il y a eu un retournant enfin une révélation en, en milieu d'épisode qui est quand même, euh, qui est quand même euh, de poids, à mon avis, parce que ça vient, ça vient enrichir euh, l'histoire principale. Mm -hmm. C'est-à-dire en plus de ce qu'on a eu dans l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'on subodore la reconquête de Mandalore, il va y avoir la rencontre avec Asokatano Tano et la formation de, de Bébé Yoda, maintenant on voit quel est le plan de, de Gideon, c'est-à-dire que... Ouais, on a découvert, c'est pas une base impériale euh, toute bête qu'il faut aller exploser et puis revenir à la maison et c'est fastoche. Ils ont découvert un labo dans lequel il y a des expériences de probablement, c'est comme ça que je l'interprète moi, des expériences de clonage qui sont qui sont euh, mises au point par on revoit le 2B de la première saison qui effectivement euh, a fait des prélèvements de sang sur le bébé Yoda pour euh, un rapport M ou un projet M qui peut qui pourrait faire penser au M de midi clorien. Tout ça, ça résonne avec le, la, la scène de fin où on voit Gideon à bord de Kittens, qui effectivement a une belle collection, qui pour moi sont des armures, on en parlait comme disait Kevin, mmh. pas des droïdes, c'est des armures qui sont censées accueillir ces, ces espèces de soldats d'élite qui seraient créés, clonés, à partir euh, d'un sang un peu spécial, hein, puisque c'est ça l'idée. Euh, donc oui, donc pour moi, il y, y a un gros truc, il y a un gros truc qui vient de sortir. Alors, l'épisode n'est pas parfait, il est beau pas super bien joué à mon sens, mais euh, ce, ce, cette, cette portion de l'histoire euh, euh, vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Je, je Je sais plus où, où est-ce que euh... j'avais te est lu, euh... il me semble que c'était Lucas ou quelqu'un d'autre de chez Lucas qui avait dit que cette histoire de mitochondrile, c'était la truc la plus conne qui avait pu être inventée euh, dans l'univers de Star Wars. Et, le midi rien euh... Ouais, Midi rien là, Mythoconde. Bah, ça ne peut pas être le cas parce que c'est son idée. Hein. Ouais, ouais, ouais, non, mais bref, euh, mm -hmm. après, il peut avoir mm -hmm. une idée puis se dire c'était con. Et, euh, et en l'occurrence, bah, là, on rebondit là-dessus, quoi. C'est-à-dire que la force, c'est dans le ah, sens. Bah, ils n'ont rien, euh... rien dit, ils ont rien dit, ils n'ont rien dit encore. Oui, on, imagine que on peut imaginer que c'est ça. Euh... Euh, effectivement, on peut imaginer que c'est des espèces de clones, euh... des espèces de. De mecs boostés à la force, un peu, qui qu vont peut-être avoir un pouvoir ou deux. Enfin, si c'est le sang de bébé Yoda, ils vont avoir le pouvoir de bouffer comme des porcs, quoi. Mais... Ouais, des, des, ça, des, des ça, Universal, Universal Soldier, ça, ça manquait dans Star Wars, des <coughs> Universal Soldier, On n'avait pas encore. On peut-être voir jean, Banda, mais... <rire> pour, jean... Terminer, pour terminer rapidement... Hein, vous arrêtez les trolls, là Pour terminer rapidement, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, on le sait, c'est un parti pris d'épisodes courts, où il se passe une péripétie par épisode. On le sait, le, le format euh, Mandachlor... Euh, n'importe man, quoi, Mandalorien. Euh, voilà, donc là, c'est sa péripétie du moment, mais en plus, ça donne de l'épaisseur à certains personnages. Caradion... Ah, ça donne de l'épaisseur à Kara, ouais, ouais, ouais. Énormément <rire> d'épaisseur à Kara <rire> J'ai pas fait exprès, mais euh, Caradion est devenu Marshall, euh, Griff Carga est devenu administrateur d'une de, ville de laboratoire extérieur Voilà, ça ça développe tout ça, puis on on a un petit, un petit passage sur... Euh, sur euh, Caradine comme euh, ancienne d'Aldéran qui va peut-être se faire récupérer par la Nouvelle République. Enfin, oh, ouais, au moins il y a ça. plein de pistes. Ils ont lancé plein de, ils ont lancé plein de filets. Et euh, alors, bon, je suis d'accord sur deux points. C'est pas super bien joué. Ah, c'est très mal joué. Oh. Et les troupes de l'Empire sont ridicules. Et là, ça commence à, ça commence à faire. Là-dessus, je suis d'accord. Ouais, mais, mais sur le reste, c'est beau. Euh... Oui, c'est beau. Je suis d'accord avec toi surprend oh. surprend sur la course poursuite alors certes les les les scout troopers sont sont très mauvais en conduite mais euh, elle est quand même super bien réalisée cette course poursuite quoi. enfin je trouve elle est très Il, belle est... Euh, On moi est je... Moi je suis content qu'ils découvrent qu'il y a un canon sur euh, le sur le, le, le la camionnette de l'agence touristique euh, <rire> quand ils en ont besoin hein, quand ils étaient sur la plateforme ils ont pas vu qu'il y avait un canon et après plus tard ils, ils ont vu qu'il y en avait un juste avant de donner la parole à, à Toto ça c'est un de mes premiers jouets Star Wars en 1982. De quoi le, ouais, le truc les... de transport euh, ouais. il existait pas si si. Ouais. si si si si si je l'ai eu je l'ai eu, je vous ressortirai l'image, je ressortirai l'image et je la, je l'imprimerai dans cette vidéo. Et comme ça, ça j'aurai été exclu. C'était euh, créé pour Rebelle, parce que dans Rebelle, on le voit. Et je croyais que c'était. Que... Non, je vous assure, j'ai eu un truc. J'ai euh, ouais, eu un truc très, très, très moche euh, qui qui s'y approche à 95%. Voilà. Peut-être. Pas voilà. dire que c'est tout à fait le même, mais Toto, vas-y, fais-nous rêver. Sans, sans, parler, ce... sans parler de la V2, sans parler de la V2 de Légion. Hein. Vas-y, fais-nous rêver. Non, non, on parle de choses sérieuses. On, on parle de Mandalorian. Ah, parce que la V2, c'est pas, pas sérieux. Ah, ne lance non, non, non, pas, ne lance, lance pas, me lance pas, sinon ça va dévier là. Allez vas-y, -ce Alors euh, bon, c'est un épisode qui était un poil plus long que le, le 3, je crois. 39 euh. minutes. <coughs> euh, moi je me suis pas mal plu dans cet épisode. Bon avec beaucoup de recul, euh, bon c'est vrai qu'il y, qu y a deux trois petits manquements, moi ça me fait beaucoup plaisir de revoir Karadune avec des <rire> vraies prises de catch. Putain mais j'adore elle, elle chope la qualiche avec les jambes, elle le retourne là, je trouvais ça assez sympa. Je suis d'accord. <rire> en fait euh, je, je pense que je pense que ce personnage lui va bien, alors c'est vrai que c'est elle particulièrement a pas super bien joué, alors j'ai pas compris pourquoi elle avait un énorme sourire tout le temps quoi. Mais bon bref. C'est la moufette qui est avec elle. C'est le pasteur. C'était pas très bon bien la... bien la... Par contre, ils ont, bien exploité ses... ouais, ouais. Ils, ils ont bien exploité ses aptitudes naturelles au combat euh, ouais, de catch. Hein, parce que, ouais. Voilà. Ouais. Je, je pense qu'il y a peut-être un MMA. petit fantasme de, de, du producteur parce que c'est la, la deuxième hein, catcheuse à venir dans la série. Dans l'épisode 3, la, la Mandalorienne, c'est une, une, une pro de MMA, il me semble. Non, c'est elle la pro de MMA. C'est Cardun, qui était à l'UFC. Euh, que choisir Ouais, mais c'est euh, la mandarine. La, euh, la, la nana. Le... Oui, elle, ouais, elle, elle est catcheuse. Bon bref, et Karadune, elle est ouais. combattante de MMA. Je trouve ça assez sympa. Tu vois qu'elle est pas là en finesse, c'est que. Alors j'ai adoré le passage où elle éclate le speed bike avec le camion. j'ai trouvé ça cool. J'aime bien les grosses explosions. Euh, J'ai bien aimé le scout Trooper qui monte sur le véhicule et qui charge une infrag J'ai trouvé ça cool. Ouais, pas ça... figé pourquoi il n'y avait pas de vitre déjà, sur ce mais... camion. Il n'y a pas de vitre, hein, vous avez vu Oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Si, je pense que elles peuvent bon. s'enclencher, mais bon. Ouais. parce qu'ils vont vite quand même, hein, donc ça doit faire un peu... Euh... <rire> <Tu vois> <rire> ouais, pour un gros véhicule, ouais, il arrive à battre en termes de vitesse un peu les Motojets. C'est quand même... Si vous voulez, on peut faire la liste des incohérences, euh, hein, Mais euh, je pense qu'on ouais, va arrêter là. Voilà, non, un, non, mais l'épisode sera présent. Et puis la, la fin, euh, la, la fin est vachement intéressante. Ou euh, bah tu vois, après avoir vu un Gosanti, tu vois un Architens. Ça, c'est vachement sympa aussi à voir. Ouais, on on le voit très eu, mal, hein, quand même. Hein. Ouais, je le trouve. Ah bah tu, à l'arrière, tu le reconnais instantanément. Oui, oui, oui, moi, je l'ai reconnu. Mais euh, bon, euh, on l'a. Puis la forme, tu sais, en, en U, sur l'avant. Je l'ai reconnu. Mais on le voit, on, Et le, on euh... le voit comme ça, donc si tu veux, t'as pas l'impression de. T'as vu l'Architens Ouais ouais je l'ai reconnu, voilà quoi, c'est l'Architens, Bon Et euh, bah, j'ai trouvé ça sympa de revoir le personnage de de, de Mov Gideon. Oui. Je pense qu'il y a des trucs vachement cool à faire avec lui. Oui. Il a il a le sabre noir, il a une équipe euh, je pense pas que ce soit des droïdes, mais ils ont l'air étonnamment statiques, les soldats. Parce qu'ils sont pas, c'est des armures et il y a encore personne dedans, je pense. que Je suis à peu près d'accord avec Nico. Ouais, peut-être. Ouais. Par contre, j'ai pas trop réussi à voir euh, discerner des visages ou des formes. On voyait que c'était des humanoïdes dans les cuves de clonage, mais mmh. ça m'avait l'air bien déformé, hein. Oui, parce ouais, que bah, c'est des. des... C'est des expériences ratées, oui. D'accord. Mmh. Kevin, tu voulais dire quelque Alors, chose en étude, pas. L'agent M, je crois, à un moment, dans le film... C'est ça, on... l'agent M, l'agent le... M, donc c'est le problème pour ouais. les midi-chloriens. Donc hein. le, M, le M est bien connu dans Star Wars, hein, pour les midi-chloriens, en effet. Mm. Peut-être. D'accord. Oh, non, non, c'est un clin d'œil à Resident Evil, avec le virus T, le virus G, Et ben là, c'est le virus M. Voilà, c'est des clins d'œil. <rire> non, je pense pas. <rire> ah, J'espère pas, parce que, putain... Nico oh. Ouais, bon, il y a une balise sur le réseau Crest, donc euh, je pense que vous allez être servi Il va y avoir certainement le Moff Gideon qui va débouler aussi à Corvus, et, euh, et il y aura peut-être euh, peut un gros gros enjeu qui, qui va apparaître euh, bientôt, là. Hein. Oui, bah oui, c'est ce qu'on <coughs> avait dit, euh, c'est comme dans la saison 1, on est à l'épisode 4, donc il ne reste plus que deux épisodes, et c'est deux épisodes qui seront un... un... C'était pas 6 Non, c'est 8. Ah 8 c'est huit épisodes, on ah est la moitié là. Ah d'accord, ouais, ouais, on est a à a la, moitié, on a hein, la moitié. Bon, ça ne peut pas être pire que Walking Dead où il se passe un truc à la fin du 14 e épisode de la troisième saison. Non, non, mais alors <rire> était, cet épisode-là, il était, il était joli. Il était joli, voilà, c'est ça quoi. Il était joli Non, il était joli, puis il y a, y a quand même un gros, une grosse révélation. Ça, personne ne peut le nier. <rire> alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le... Dans, dans la saison 1, euh, les, le cloner, enfin ce qu'on pense est un cloner, il a les armoiries de Camino hein, sur oui. sa blouse. Oh. Bah, C'est le médecin qu'on voit en holo... Euh... Ouais ouais ouais ah ouais ouais, ouais Donc un spécialiste bien. du clonage bien tout Il y avait des il y avait des Easter eggs dans le truc vous avez vu des choses qui vous ont fait ah tiens lui c'est le producteur Mécouille qui a mis un an ». Ah. il y a le gendarme en orange là à la fin là oui. qui avec son calepin puis qui met des qui met des contraventions il était marrant lui aussi c'est sympa lui. Il y, a, il y a une statue de IG11 dans Nevaro. Ah bon Ouais. C'est vrai ah, Je je l'ai pas ouais. vu. Ah, je ne sais pas. Ouais, vu. Ça, c'est fugace. C'est fugace. <rire> Comme l'épisode. D'accord. Si, il y a... moi, j'ai juste un coup de gueule. J'ai un coup de gueule. Oh, attends, bah tu le diras dans bah, Vas-y, fais le Google de gueule. Puis non, à non je le dirai à la après. Après, on fera top et flop, mais moi, ce sera flop. Je le, le dirai top. à la fin parce que c'est pas vraiment lié à l'épisode. Non, il y a un moment qui était qui était marrant et qui a fait rigoler Céline, c'est quand bébé Yoda fait fait de la montagne russe quoi. Quand le vaisseau monte, il est dans le vaisseau, puis il lève les bras. En... Ouais, <rire> ouais, j'ai trouvé de fun, bébé Yoda. Puis à la fin, il dégueule son truc. Mais voilà, il, il utilise la force que pour piquer de la bouffe. Il y a un moment où il va falloir qu'il apprenne que la force c'est pas ça. Non, mais c'est intéressant parce que il est en roue libre. On l'a dit dans, dans les dans les des punchages précédents. C'est vrai qu'il est vis-à-vis -vis de la force, il est en roue libre. Il a zéro éducation. C'est ce qu'on voit depuis le début de cette saison. Moi, je, Donc, je, moi, il, moi, il, moi, je rêve qu'on passe. Moi, je rêve qu'on passe à une vision comme dans Boyce, et puis que plutôt que de voler les, les, les, les gâteaux du gars, il lui fasse éclater la bah, tête. Bah, je je sais, pas, je sais pas ce que vous attendez, les gars, mais vous n'aurez jamais un Star Wars Dark. Euh, ben bah non, euh, bah non, avec, avec, avec des, des, des, des héros qui plein de tronches des méchants puissants qui gagnent. C'est pas ça que je demande non plus. Hein. Ben ouais, mais on est dans Star Wars, on est en plus Star Wars chez Disney, donc les héros ils gagnent à la fin, il n'y a pas de sang. et Non mais d'accord, voilà. je suis d'accord avec toi, mais t'as pas l'impression que, euh, indépendamment de ça, on pourrait pas avoir un épisode où euh, euh, c'est un prêté pour un rendu il n'y a pas moyen de faire un scénario où le mec, on n'attend pas de lui qu'il y ait une quête. Enfin, je veux dire, c'est incroyable à quel point ce type peut être présent systématiquement à bon escient ah, et, et, ça tombe bien, j'avais un dragon de, de, j'avais un dragon à buter. Ah putain, ça tombe bien que tu sois là, j'avais une grenouille à voyager. Mmh. Eh putain, ça tombe vachement bien que tu sois là parce que j'avais un gozanti à prendre. Eh putain, oh, tu... et ça tombe vachement bien que tu sois là parce qu'on a une base rebelle à prendre. Et oh, oui, tout ça, ce sont des prétextes. Ce non, sont mais des prétextes pour tu... nous servir l'histoire le, le, principale. Mais ou... j'ai bien compris, Nicolas. Mais ah, on voilà, peut... on a tous compris. Donc non, euh... mais on peut nous servir autre chose que, Eh putain, ça tombe bien que tu sois là il peut débarquer ah, et puis oui. qu'il se passe quelque chose qui soit oh merde what the fuck euh, je sais pas moi l'empire qui débarque faire un truc euh, bah euh, ça il va débarquer parce qu'il a une balise euh, il a une balise bah, bah ça fait quand, quand même quatre euh, épisodes qu'on nous sert. ça va t'arriver ça nous c'est quatre épisodes où si je devais faire un merise de, de, un diagramme de l'épisode il se passe exactement la même chose sur les quatre épisodes moi, moi je vous conseille un truc euh, faites une pétition et que vous envoyez à Favreau parce que Favreau a dit qu'il se rappelait avec beaucoup de tendresse de ses parties de jeu de rôle. Donc ouais, bah c'est Favreau et Filoni qui font la série, les gars. Ouais, mais bon, voilà. Enfin, moi, il y en a. Moi, je commence à m'ennuyer, en fait. Je pensais pas te dire ça, mais je commence. À... Enfin, j'ai trouvé ça très beau, très joli, très dynamique. Mais... Voilà. Ça aurait pu être Ryan euh, Johnson qui le fait. Il prend Baby Yoda, il le jette par la falaise et puis voilà. Bah, ben, écoute. Ça Là, fait ça, ouais, mais... <rire> mais non mais ça a fait ça, quand tu sais toi qui partagé l'image, on voit ce katano qui prend bébé Yoda et il lui donne et puis elle le regarde et puis elle le jette, mais ouais. c'est ce qui s'est passé dans cet épisode, c'est genre, bon, il euh, y a ce personnage là mais euh, dans l'épisode on va pas s'en servir, bah, tu sais ce que tu vas faire, bah, tu vas aller à l'école. T'es censé être le personnage central de la série non mais il le dit, il le dit, je vais nulle part sans Baby Yoda, et bon, sans l'enfant, faut qu'on arrête de dire Baby Yoda. Je vais nulle part sans l'enfant, mais bon, il le fait, bon, voilà. Toto, ça te choque pas, toi, que euh, on prenne le personnage central euh, euh, de la série et, euh, et qu'on le décoiffe, comme, comme, comme tu es décoiffé, là <rire> Quoi Je ne pas décoiffé là Non, t'es tout beau. Es, c'est un co coiffre, mais bien. ça, Non, mais ça ne te, ça te, ça te choque pas enfin, Moi, je que... j'aime pas Baby Yoda. Je vous l'ai dit la dernière fois, je, je trouve que c'est un frein à la série euh, monumentale. Parce que quand il y a des trucs sérieux qui doivent arriver, il est là à faire des conneries. Et voilà. Bon, moi, Baby Yoda, suis... enfin, l'enfant, je suis pas. pas. J'aime pas depuis le début. Voilà, c'est comme ça. C'est quand même le problème, parce que c'est le... Un des deux persos les plus importants de la série, théoriquement. Mais certes, voilà, déjà, certes mais euh, tu as, as tout ce que ça implique aussi sur l'histoire autour de Star Wars. Le lore de Star Wars qui est vachement intéressant. Ouais, bah ouais. Bah, moi, je suis, moi, je suis déçu qu'on ait construit un personnage comme ça et qu'au final, euh, soit on le laisse à la nursery pour qu'il petits avec des petits tétards, même s'il y avait un message qui était... Alors, c'est quoi le message, là, dans l'épisode parce qu'on a toujours dit qu'il y avait un message, la paternité, la famille, euh, nanani, nanana. Euh, c'est quoi, là, finalement, le message Indépendamment de l'histoire. Il faut jamais aller revoir ses potes, ils vont payer des trucs de merde à faire. <rire> ouais voilà, c'est un prêté pour un rendu, quoi. Me... C'est incroyable, ce Razer Crest, là. Euh, euh, vous avez vu, ça se répare en 4 heures. Il est génial. Bah Oui, mais là, ils ont le matos. Là, là ils ont le matos. Ah. Autant, autant dans la neige, il a réparé ça avec, euh, avec un chalumeau, juste. Ouais. Autant, euh, autant ouais, près de l'eau. Il arrive quand même à réparer euh, toute sa verrière, tu vois. Mmh. Euh, ça, Le vaisseau, il se régénère, je pense. Petit mmh. côté, non, non, mais euh, ça, on... il y a des trucs pour réparer les, les, les cockpits, les gars, ça existe. <rire> tel rôliste, tel mec qui a lu tous les bouquins de jeu de rôle et qui connaît tous les trucs de mécanos. <rire> non, mais bon, voilà, c'est quand même... Bon, après, très... moi, j'aime beaucoup euh, voir des combats euh, air-sol. Euh, je suis très, très fan des combats air-sol, puis alors quand en plus, il se passe deux jours, euh, je suis super fan, et donc du coup, la séquence où il y a le Razor Crest qui se bat contre des, des Thaïs, je trouve ça très agréable. Voilà, je le dis, j'aime ça, je trouve ça beau quand on voit des vaisseaux dans les nuages avec un beau ciel bleu, ça se dépasse. Moi, ça me fait penser à, euh, à euh, la bataille d'Angleterre quand j'étais gosse, la, le vrai film. D'ailleurs, je vous rappelle que la bataille d'Angleterre est un des films qui a inspiré euh, George Lucas pour, euh, pour faire euh, les batailles de, de, de X-Wing et euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça super chouette, mais euh, bon après euh, je trouve qu'il se débarrasse un peu facilement des, un peu facilement des, des, des, des pilotes, mais, mais comme de toute façon les, les gars de l'Empire c'est des baltringues voilà enfin, le, il a à un moment le mec du taille, il vise il a le razor Crest qui est, qui est, qui est, qui est, qui est loqué il tire et il le rate Grâce à une superbe manœuvre du Mandalorian. Moi, ouais, j'ai juste imaginé ces mouvements à X-Wing. Oui, bah, ça, bien ça, sûr, bah, j'ai fait pareil. Moi, j'ai fait pareil, moi, quand j'ai vu le vaisseau. Ouais, il a fait un Koyo-Gran, euh... <rire> Et après, il part en. C est, c est... Je suis comme Toto, quand je regarde, je vois à la fois du X-Wing. Euh... Je ne vois pas beaucoup d'Armada, malheureusement. Mais je vois ah. du X-Wing et, du... et puis du Légion. Mais. Euh... Mais euh, dans Légion, ils ont bien des dés rouges en défense, euh, les impériaux. Toto Ouais. Pas là. Hein. Ouais. Là, ils sont en dés blanc. Mais ils doivent jouer sur tes têtes. Des sur c'est pas très fort. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Parce que là, les mecs, ils ont des dés blancs. Mais en fait, ils ont des dés tout blancs. Il n'y a pas de face dessus. c'est avant la mise à jour. C'est ça. Peut être que le prochain épisode. Avant. Ils se font des... Non, mais après, euh, comme, comme on dit, c'est un épisode de transition. On, va, on verra la semaine prochaine pour l'épisode 5. Mmh. Ça va, va y avoir un beau truc. Euh. Et puis, a, potentiellement, on a des soldats euh, force instinctive qui vont arriver, donc ça peut être cool. Ouais, pas tout de suite, par contre, parce que, euh, apparemment, l'expérience, elle est un peu foirée. Bon, c'était. Ouais, ils ont dit, il faut qu'on arrête. Euh. C'était visuellement super chouette, quand même, d'être dans cette base avec, effectivement, les corps un peu. Euh un peu décharné euh, dans, les, euh, dans les dans les capsules là ça pouvait faire un, un espèce de, de, de rappel à, à Alien 4 qu'on ne citera pas hein, parce que voilà euh, mais les erreurs génétiques bon euh, c'était plutôt bien vu avec un bel éclairage euh, qui pouvait un petit peu rappeler aussi ce qu'on voit dans l'épisode 9 euh, avec, euh, avec Dark euh, Seduce avec, euh, euh, avec Snoke donc euh, ouais c'était de ce côté là c'était plutôt léché c'est vrai que c'est un épisode qui était, qui était quand même plutôt propre euh, je trouve que le, le, le poisson, il est, il est anecdotique et il emmerde un peu le rythme, mais, euh, mais pour le reste, euh, l'épisode est joli, et euh, effectivement, euh... bon, je m'attendais à ce que tu me donnes plus d'informations, enfin, plus de choses pour que je tombe du cul, mais euh, effectivement, l'annonce, c'est, euh, euh, bah, Gideon, euh, il est en train de... Gideon <rire> C'est un canard, non dans, Je ne sais plus quelle série. Euh, Gideon, il est en train de... Non, c'est pas... Non, pas, dans, dans, pas dans... le manège, dans le le manège à... le souvenirs là, le truc qu'on regardait Manage quand les agents Il n'y a pas un Gideon Non, c'est Zébulon. Zébulon. Excuse-moi. Excuse-moi, c'est pas grave. Tournicoté, tournicoté, tournicota. <rire> Là, là, on déborde là, là Pierre. On déborde. Je, hey, je tiens à dire, je ne suis pas bourré, hein. Oui, je suis, je déborde. Je déborde. Non, non, mais je suis. Non, mais j'en ai marre. Bah, voilà, j'en ai marre, j'en ai ras le cul, quoi. Franchement, je, oh, moi ça me, waouh. Et donc voilà, on a quand même cette annonce de, de, de, de, de, de, de soldats clones, mais euh, mais euh, parce qu'en plus on pourrait se dire, tiens, on va rebondir sur le premier ordre, on pourrait commencer à nous intégrer un petit peu des informations de premier ordre. Mais c'est pas des clones qui sont dans les armures du premier ordre. C'est des gosses. Oh, C'est des gamins. Hein. Ouais, donc tu vois, si encore. Tu vois, ils auraient pu faire un truc comme ça où on les voit commencer à enlever des enfants, ou je sais pas, un get, quoi, quelque chose. On est, on est que 4 ans après la bataille de Jakku. Tout, tout n'est pas, pla... pas en place. Hum. Mais oui, il y aura certainement un pont vers le premier ordre. Hum. Ça, ça a été annoncé, il me semble. D'accord. Bon, ouais. autre chose à dire ouais. C'était oui sur le premier ordre, enfin, c'était un peu un faux teasing parce qu'il disait qu'à la fin de la première saison, il y aurait des petits liens et en fait, on a pas eu. Alors, est-ce que c'est pas un peu du, du tour Ouais. C'est mystère. Un... Un... Là, il n'y avait pas besoin de connaître l'univers étendu pour apprécier l'épisode. Hein. Ah non, non, justement, je m'inquiétais parce que j'ai cru que tu allais, euh, allais, euh, allais me le dire. Et puis, je, et puis moi, à un moment, je me suis dit, bah voilà, comme je connais pas très très bien l'univers étendu, je suis désolé, je connais pas très très bien l'univers étendu, euh, mais, mais, mais je me soigne. Euh, je me suis dit, tiens, j'ai raté des choses, mais... Euh, non, vous confirmez, euh, Nico, euh, Toto, euh, vous qui êtes bien univers étendu, moi, Kevin aussi, mais Kevin, il est du même avis que moi, donc... Euh, il a pas y a, y a pas d'information euh, underground qui pourrait sauver l'épisode quoi. À, à moins qu'il y ait des choses qui m'échappent. Bah, Parce qu'on tout à fait a... possible. Ouais Toto, à bah part ce qu'on s'est dit quoi. Le lien avec les, les cloneurs peut-être. Mais ça, on, on s'en doute un peu. Quoi. Mm. Bah on sait pas, hein. c'est pas pas gagné. Hein. Parce que il de... y, y a deux pistes au clonage dans Star Wars. Je parle pas de... Je par... Je parle que de ce qui est canon. Il y, a, il y a la piste Camino effectivement, et comme, euh, comme Toto l'a souligné, le gars a le symbole des cloneurs de, de Camino sur sa combinaison, sur sa tenue. Mmh. Ça, on l'avait vu, donc il y a le, le, le clonage scientifique qui vient de Camino et il y a le clonage mystique qui vient de, des sites qu'on a découvert dans l'épisode 9. Mais euh, justement, c'est peut-être euh, le, leur chénon manquant. Là. Mmh. Et, euh, mais voilà, ça c'est pour ce qui est canon. Après, dans l'univers étendu légende, il y a eu plein d'histoires sur, sur des histoires de clones, mais... On ne va pas commencer à rentrer là-dedans parce que l'on ne s'en sort plus. Non, mais là, disons, il peut voilà, faire soit des super, des super soldats qui ont la force, euh, peut avoir plein de. Moi, je pense qu'on est sur un super soldat sensible à la force. Mmh. On être sur des mmh. soldats comme les Inquisiteurs qu'on voit dans les jeux vidéo Ouais, les Inquisite... ouais mais les Inquisiteurs sont des... Ouais, sont des sensibles à la force. Euh... Ouais, c'est oui. des Jedi ouais. qui ont ouais. été. Là, là, là, là, ça peut être. Il y, a, il y a les purges soldeurs aussi qui ont été, les soldats de la purge qui ont été euh, évoqués à un moment dans l'univers étendu. C'est un peu ça, c'est vraiment des soldats spécifiques dans la traque des, des Jedi. Bon, bah, à mon avis, ils brodent là-dessus. Ils cherchent à développer un, un super soldat sensible à la force. C'est ce que j'y vois, avec une armure super design. Et, et avec tous les moyens que le mec, euh, il a là. Euh... Euh, il ne hein, euh, peut pas y aller, euh, Franco, euh, avec son Architaine, c'est tout ça. Tu vas me dire, il ne savait pas où il était, c'est ça Mais bon, Allez, euh, Franco, où Sur Nevaro Gideon, là, ouais, il ne peut pas bah, il, est... en mode, il, a... il... il attend probablement que. Le... Ouais, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, de, de il attend le moment propice euh, ou l'endroit idéal. Peut-être qu'il sait que si il ça va le mener à quelque chose de plus gros. Enfin... Il est patient. De quoi, Kevin il attend l'épisode 8, histoire de finir sur de Vangar. <rire> <rire> Ils vont jouer la montre, hein Moi, je trouve Alors, que... Ouais, là. Top et <rire> de quoi, de quoi, Toto T'es top et t'es flop. Moi Allez, on commence par moi aujourd'hui C'est bien de me poser la question. Top et flop. Euh, top. Euh, top, visuellement c'est très beau. Hein et on peut pas, personne peut dire peut dire le contraire. Top, top, c'est très beau, je suis d'accord avec toi. L'explosion de la moto écrasée contre le mur, même si c'est ultra téléphoné, c'est super chouette. La poursuite dans le canyon, qui fait quand même putain clin d'œil avec, euh, avec l'épisode euh, 4, surtout, surtout à la, quand on voit le secours qui, euh, que le Razor Crest a, a, a, apporte euh, respect. Euh, le combat, je l'ai dit, euh, dans le ciel euh, et tout, euh, top. Euh, voilà, c'est très beau, c'est très très beau. Euh, les plans, le plan des motos qui sautent et qui, qui, qui tombent dans le vide comme ça, là, euh, après tout est très beau. Le flop, euh, putain, on est euh, on est sur la, le même le même arc euh, scénaristique que que les que les trois premiers épisodes. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Euh, on la paye, hein, la série, hein, euh, tu vois Enfin, moi, je la paye tous les mois, quoi, euh, la série. J'ai pas envie que... Ben, J'ai envie qu'on m'en qu en donne pour mon fric, quoi, merde Oh, les mecs, sortez-vous les doigts du cul, et, euh, et euh, c'est pas de me faire une annonce d'un clone qui va faire que... Non, mais voilà, je suis désolé, moi, je moi, donne des sous, là, euh, pour qu'on me serve quatre fois le même épisode, je suis désolé, c'est quatre fois le même épisode Quatre fois le même épisode où, genre, un, mand oh, un Mandalorian, ça me suffit pas. Oh, un Mandalorian, ça me suffit pas. Oh, des Mandaloriens euh, tout bleus, ça me suffit pas. Voilà. Oh, une araignée, machin. Oh, un dragon euh, crest euh, que tu avais vu dans ton livre. Et eh ben, maintenant, tu le vois en vrai. Ça me suffit pas. Ça je... ne suffit pas. Je veux, je veux quelque chose, quoi. C'est creux. C'est creux. Franchement, c'est creux. Et euh, voilà, on va voir à la fin. Euh... Deux épisodes qui vont servir de pont pour la saison 3. Et, et finalement, ce sera une saison morte qui, sera, qui aura été belle. C'est joli. Mais euh, moi, euh, non, non. Et tiens, à toi, Toto. Top flop. Moi, bah, <coughs> ouais, euh, si, si je vais faire un peu une synthèse, dans, dans la saison 1, on a eu globalement trois épisodes qui étaient, euh, qui, qui étaient un peu inutiles. Mmh. Là, on a eu notre deuxième, hein, on va le dire. À peu près quoi qu il y a. Donc, y, a, y a un autre effet c'est euh, l'épisode 3 a été vraiment très très bien du coup là il y a un effet de redescente euh, voilà ouais mais on s'y attendait qu'on qu allait moi, redescendre donc euh, je peux pas mettre ça ouais ouais ouais mais c'est très méta comme, comme attente parce que tu sais que Philonie fait l'épisode 5 bon, euh, bon. Hmm. bref euh, moi j'ai beaucoup aimé Charadune parce que j'adore ce personnage même si encore une fois son jeu est pas ouf là j'ai pas compris pourquoi elle avait la banane pourquoi il avait la banane tout l'épisode elle avait vraiment et, et, et mec, avant, après. <rire> ça, tu ouais, es mais quand t'es Marshall, forcément, tu... <rire> euh, je, je pense qu'on va bien aimer aussi euh, l'officier, euh, l'a-officier de ce qui a l'air bien sympa. Ouais. Ah ouais. Pour mmh. ouais, une méchante, un peu. <rire> euh, et euh, ouais, bah, les scènes, les scènes d'action sont cool. Ah. Encore une fois, j'adore voir du catch. Mmh. Donc, euh, moi je me suis éclaté. C'est bon. <rire> euh, et puis, des clubs, oui, bah, c'est très fil rouge hein, comme épisode. Très, très fil rouge. Hein. Tu fais point A, point B, point A, euh, puis je me casse. Mmh. Très, très simple comme scénario. Euh, tu vois, à la voilà. fin de, de celui-là, il prend même pas le temps de se poser pour dire merci. Quoi. <rire> ouais, je te jure, ouais. aucun respect. Ouais, salut, je me casse. <rire> <rire> moi, j'ai pas le temps. Hein. Allez, bye. <rire> non, mais il y a, y a, y a, y a, y a plein d'incohérences qui sont un peu, un peu frustrantes en effet. On, on, on va pas revenir dessus, t'as tout dit. Mais, euh, mais bon, ça va, ça se regarde bien, ça se regarde bien. Tu passes un bon moment. Non, mais ça se regarde bien et on passe un bon moment. Mais maintenant, c'est bon, ça y est, ça suffit. On passe à autre chose. Voilà. Ah. Kevin, réveille-toi. Euh, les tops euh... <rire> J'en ai pas. Allez, Zou. <rire> euh, les flops, Allez, les flops un... Allez, non, un top. Ah, top Non mais t'as tout dit, oui, c'est euh, joli, j'ai bien aimé toute la scène où au moins on voyait pas le Mando, pas Mando, on voyait les autres. Ça... La tentative d'épaissir un peu ces personnages, voilà, <rire> bon, je que le problème c'est que c'est du... juste survolé, c'est ça qui est chiant. Voilà. Le flop voilà. Le flop là, Je trouve que s... dans cet épisode en tout cas ils se sont même pas pris à tête, ils nous ont vraiment vomi le scénar à la gueule là. « Tiens, t'es là, vas-y, viens, on va se taper une, une base. » Il lui éclate la gueule. Tous les trompeurs sont hein, tous incompétents. C'est comme en relou. Voilà, bon, t'as un petit truc avec euh, peut-être le clonage. voilà. Bon, bah, c'est la miette, quoi. Ouais. Mais voilà, sur 39 minutes, euh, qu'est-ce que t'as à, à garder, en fait hmm. Et voilà, plus ça va, plus tu vois les ficelles, ça devient relou. Quoi. Ouais, c'est ça. Plus ça va, plus tu dis « Ah euh, oh non, merde, c'est la même que la dernière fois. » Mais après, on va se dire qu'il y a une petite graine qui est plantée pour, euh, pour les épisodes d'après. Puis je pense que c'est ce, ce que va nous dire le patriarche. Regarde hein, il est chaud là. Il est chaud. Il est chaud. Il est, il est, il est chaud. Quoi Nicolas Walking Dead Nicolas, Nicolas t'es top et t'es euh, flop. J'ai un top. Merci un top. beaucoup. Allez, bonne soirée. C'est moi le troll après. Itain. Allez, vas-y. Je me tais. Je, je, je me tais. J'ai un top, un flop, une remarque, un coup de gueule, je peux Vas-y, vas-y, pète <rire> Mon top, la révélation, je suis désolé mais moi ça m'a vra... vachement plu, la, la révélation qui fait avancer euh, l'histoire principale. Euh, mon flop, c'est le même que l'épisode précédent, je commence à en avoir marre de troupes impériales qui sont vraiment bonnes à rien, ça ça me saoule. C'est vrai qu'on ne craint plus rien pour les personnages, non. Bon, ça c'est emb embarrassant. Une remarque, ça y est, ça fait 4 épisodes et on a vu tous les plans des teasers et des bandes annonces. Donc, les quatre épisodes suivants, ça va être que des choses inédites qu'on n'aura jamais vues. Euh... Tu vois quand ah tu oui, autre... Fais... autre remarque, c'est Carl... Carl Withers qui a ré réalisé l'épisode, c'est c'est lui qui joue euh, Griff Carga. Ah ouais, c'est pour ça qu'il est un peu schnuts, quoi, l'épisode en fait. Ouais. C'est Apollo Creed, quoi. Ouais, et, euh... et un coup de gueule qui n'a rien à voir avec l'épisode tous les vendredis, je passe 10 minutes à mettre les sous-titres en français. Parce que moi, je le regarde en VO. Hmm. Et je passe 10 minutes sur l'appli pourrie de Disney+, Plus qui se met à jour toutes les semaines pourtant, hmm. pour pouvoir enfin mettre des sous-titres en français sur euh, le truc. C'est l'enfer. Donc, pendant 2 minutes, je vois euh, le, les 10 premières minutes par pause successives, à chaque fois. Et à chaque fois, faut que je re, re, refasse tout le process pour avoir enfin les... les, je, je, les, suis, les je, suis, je suis dans le groupe Disney+, Plus France, sur Facebook. Je peux te dire que nous avons, tous les quatre, parce que les remontées que vous me faites, on a énormément de chance. Parce que je vois des gens, ils n'arrivent même pas à lancer l'appli. Ah ouais C'est-à-dire qu'apparemment, elle est ultra capricieuse et extrêmement instable. Il y a des gens qui disent qu'ils arrivent à regarder les films pendant 10 minutes et qu'après, ça plante. Que des trucs comme ça. Et moi, elle est euh, euh, sur ma Xbox... Euh, elle est euh, sur mon ordi, elle est sur l'ordi de Calliope, elle est sur l'ordi de Céline, elle est sur l'iPad, elle se lance à merveille. Je la trifouille pas comme toi avec les sous-titres, mais euh, si t'as juste qu'un problème de sous-titres, je vais te dire mec... Euh, tu peux, tu peux te, te sentir heureux, va sur le groupe de Facebook de Disney+, tu verras les copies d'écran, c'est hallucinant, les écrans, euh, failures, machin truc, euh, va te faire fuck, ouais, tu verras pas ton truc pour l'instant. C'est un peu la cata Disney+. Donc serrons les fesses pour l'instant. Voilà, voilà c'est tout. Ok, et eh ben merci tout Le monde d'être passé, euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah, euh, bon, je suis désolé, hein, je fais mon gros relou, mais, euh, mais c'est pas grave. Euh, on va donner un petit peu le planning euh, aux gens. Hein euh, on va faire une vidéo avec le monsieur là, là, là juste à côté, là, qui, qui, qui, qui, qui est là, ici, là. Voilà, parce que je sais pas si vous avez vu, mais à ce qui paraît, il y a des nouveautés dans Star Wars Légion. Alors, euh, alors normalement, c'est prévu que je fasse une vidéo avec, euh, avec le monsieur. Tu te coifferas hein, quand même, Toto. Ah, on fait passer à la suite. <rire> ah non, non, je vais pas pouvoir. Moi, je vais, je, vais aller, je vais aller, je vais aller, manger. Mais ouais, ouais, on, va, on, fera, on fera, une vidéo de présentation euh, de la V2. On vous expliquera toutes les choses sympas qu'on a pu découvrir que moi j'ai trouvé euh, euh, plutôt sympa quand même. Il y a vraiment des trucs qui me qui me font plaisir. Euh, va sortir également euh, la vidéo euh, sur euh, Coriolis et va également euh, sortir très bientôt, désolé j'ai pas pu euh, la monter, euh, monter aujourd'hui, euh, et puis va également sortir euh, la vidéo sur euh, Tell From The Loop. Moi en attendant je vais aller manger de la concoyote, je vais aller manger de la saucisse <rire> séchée au bois de sapin les gars, Voilà. et je ne vais pas vous en laisser parce que franchement c'est trop bon. <rire> en macaron, attendant, de quoi Un petit macaron peut-être Un petit macaron peut-être histoire de <rire> histoire de le, de, de le vomir de le vomir tout bleu. Quoi qu'il ouais. en soit, on vous remercie de nous avoir suivis pendant pendant ce live première. Il nous reste à vous souhaiter des bons jeux puis surtout des bons jets puis un petit peu plus d'imagination que euh, non non nos chers scénaristes de l'univers de Star Wars actuellement. Voilà, c'était mon petit mot pour la fin. Bisous à tous. Bisous, les garçons. Salut. Salut. Bye, bye. À la prochaine. Bye bye.